Bonjour la communauté, bienvenue sur, la, sur cette présentation hein, sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons de parler sur le menu accordéon. Et il y a quelques informations que euh, nous aimerons rajouter hein, après tout ce que nous avons dit sur le sujet. Quand vous avez votre menu accordéon... Okay. Pour information, juste avant de, de, de continuer. Pour information, nous utilisons la plateforme, euh, l'outil Chita de la plateforme Bidroll pour faire notre création web. Donc C'est avec ça que nous faisons la présentation. Donc Si vous avez votre menu accordéon, vous avez créé des boutons qui vous plaisent, vous trouvez que c'est joli, c'est chic, etc. Au lieu de reproduire, au lieu d'aller chercher à créer le même bouton tout le temps. Bon, je, on, va, on, va, on, va, on va faire le... On va faire on va faire la modification sur un bouton et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire donc là on va changer la couleur pour faire simple hein, on change la couleur on va mettre du jaune du jaune et allez on va pas chipoter et l'autre qu'est ce qui peut bien aller avec le jaune le bleu peut-être j'en sais rien bon ok on va prendre ça super donc là, c'est bon. On dit, tiens, ce bouton est super, c'est ce qu'on veut utiliser. Euh, ce, ce, ce bouton est super, on veut, on veut créer un, un autre bouton. Au lieu d'utiliser le, le plus dont je vous avais parlé dans une précédente euh, présentation pour créer un autre bouton et commencer à refaire le même travail, tout ce que nous avons à faire, au fait, je vais supprimer ça, je vais supprimer ce... Ce bouton-là que je viens de rajouter. Tout ce que nous avons à faire, c'est de cliquer sur notre bouton qui nous plaît bien, qu'on vient de créer, et de cliquer sur « élément clos ». En faisant ça, je vais dupliquer le même bouton. Donc, ça m'évite de faire le travail, le même travail deux fois. D'accord Donc, supposons que, bon voilà, je dis « Tiens, j'ai les deux ». Après, je vais rajouter encore un autre bouton comme ceci. Je clique dessus et je vais pouvoir le dupliquer. D'accord je duplique et je l'ai en bas. Donc une fois que j'ai créé un modèle qui me plaît bien, je peux le dupliquer sur mon, euh, mon groupe d'accordéon. Et si j'ai créé un si j'ai créé un groupe accordéon qui me plaît bien, je peux l'enregistrer, je peux enregistrer mon groupe accordéon. Je lui donne un nom et euh, je l'enregistre sur mon compte de manière à ce que je puisse l'utiliser sur d'autres sites plus tard. Que je vais créer sur mon compte et comment je retrouve l'élément enregistré tout ce que j'ai à faire je clique là ok une fois que je clique là hop je clique sur la flèche je vais sur personnel éléments et je vais retrouver les, les éléments que j'ai enregistré et dans mon cas ça va s'appeler euh, groupe accordéon normalement ok sinon tous les tous tous tout vos éléments enregistrés se retrouveront se retrouveront là ok pour ceux qui aimeraient, par exemple, ici, on a déjà enregistré euh, euh, quelques, quelques groupes accordéons qui sont là. Donc, on vous le retrouverez sous forme de groupe accordéon. Pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes leur site Internet, sachez que nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite. Pour cela, je vous invite à aller sur notre site web, Agence. Agence. Euh, le site de l'agence, c'est www.adjoublevideo.fr. Une fois que vous êtes sur euh, le site de l'agence, ou scroller hein, vers le milieu de la page vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation vous cliquez dessus vous créez votre compte gratuit une fois que vous avez votre compte gratuit sur votre compte vous verrez des ressources que vous allez pouvoir utiliser des templates des modèles hein, qui sont déjà créés pour vous ou pour, pour vous aider à, à créer votre que vous pouvez télécharger facilement gratuitement pour créer votre site internet et si vous avez des questions posez les nous sommes là pour vous aider n'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux hein, facebook instagram YouTube, LinkedIn et en tapant agence web AWDE. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.